Ça tourne. Bonjour Claire, euh, je me permets de te présenter. Donc, euh, Claire Béninger, euh, tu es associée chez Coptatitude, responsable de compte chez euh, Sylobe. Euh, je te remercie de nous accueillir et de nous donner un peu de ton temps pour partager avec les étudiants de Tanlong, l'université qui est basée à Hanoï et d'autres, ton expérience de, de startupeuse. Euh, je voudrais en fait que tu nous parles un peu de ton activité chez Coptatitude, tes succès, tes difficultés et en quoi ces difficultés euh, t'ont aidé euh, finalement dans les activités que tu, euh, que tu mènes actuellement. Donc bah voilà, je te, je te laisse la, la parole, tu as, as deux à trois minutes pour nous expliquer tout ça et je t'en remercie vivement. Bah déjà, avant tout, merci de ton intérêt. Donc, pour présenter rapidement euh, Copatitude, en fait, ça, euh, est, uh, Copatitude est un éditeur dont l'enjeu, c'était d'apporter des solutions pour développer, en fait, la collaboration entre les entreprises. Donc, l'idée, c'était de, de proposer un outil donc, accessible sur le web pour faciliter ces échanges-là, et, ce, et ce, de manière sécurisée. D'accord. Donc, c'est une aventure que j'ai menée pendant cinq ans. Ce que j'en retiens euh, en tant qu'expérience d'entrepreneur, entre, mm -hmm. c'est déjà avant tout une aventure personnelle. Oui. Euh, L'entrepreneuriat, euh, c'est aussi savoir se montrer en fait, ouvert à l'inconnu. Euh, toujours se remettre complètement en question, il faut repousser ses limites, euh, écouter, observer son environnement... Euh, accueillir les changements transformer en fait ces changements là euh, dans un but de les d'en créer en fait une, une valeur une fois qu'on quelque part on, on a mis en place en fait euh, ce mécanisme personnel derrière, c'est savoir s'entourer. Il ne faut pas oublier qu'en fait, un entrepreneur, il ne fait rien seul. Et savoir s'entourer, c'est surtout faire abstraction complètement de ses certitudes, faire preuve, je pense, de beaucoup d'humilité, de curiosité, pour arriver justement à transformer une aventure personnelle en une aventure commune. Donc un, un, gros, un gros investissement personnel, un gros travail sur soi, une, une volonté de, de, de, de réussir, de s'entourer mais vraiment une implication personnelle de, de tous les jours. L'entrepreneuriat c'est vraiment quelque part un mécanisme qui se met en place à l'intérieur et il faut être ouvert à ce, ce changement-là. Euh, ça remet en cause complètement, on va dire, ses fondements. Si on ne remet pas ça en cause, euh, derrière, accueillir le changement, je pense que ça peut être compliqué. D'accord, d'accord, d'accord. Et quels ont été tes, tes, tes principaux succès, ce que tu as aimé que, Comment tu comment, comment as vécu en fait toute cette implication personnelle Alors, c'est à la fois positif et négatif, dans la mesure où il faut transformer le négatif en positif. Mmh. Euh, on repousse ses limites, donc on se met en danger. On, on, on, on apprend beaucoup sur soi-même, sur ses forces, on identifie ses faiblesses et ces faiblesses-là, une fois qu'on les a identifiées, il faut qu'on aille chercher quelque part la ressource qui va permettre cette faiblesse de la combler. Donc c'est vraiment quelque part mettre ses tripes sur la table et à un moment... Euh, se remettre en cause et puis reprendre sa place en se disant que euh, l'aventure on ne l'amènera pas euh, seul donc il faut justement euh, que, que, à un moment laisser la place aux autres pour combler finalement ses faiblesses. D'accord. Ce que je aujourd'hui je retiens euh, euh, de cette aventure qui est quand même une course d'endurance, l'entrepreneur euh, ce qu'il doit arriver à faire c'est justement euh, Arriver à, à, à chercher tout le temps une nouvelle énergie, et cette énergie-là, euh, il, il doit embarquer ses équipes, donc il doit arriver à, à le transmettre à ses équipes. C'est toujours c'est l'équipe, lui, il, il doit donner une directive, mais une fois qu'il a donné sa directive, il doit se mettre en retrait pour que son équipe se mette en avant. D'accord. Donc c'est apprendre l'humilité. D'accord. C'est justement arriver à s'effacer mm -hmm. par moment pour que cette équipe-là, justement, puisse arriver à prendre sa place et son envol. D'accord. Et c'est quelque chose qui est facile, ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce est que j'imagine que c'est stressant Comment on arrive à, à retrouver des phases de respiration c'est là, je crois, toute la difficulté. On parle d'une endurance, c'est un marathon. Donc, il y a des moments où euh, c'est très compliqué de retrouver cette énergie. Donc, cette énergie, il faut qu'il y ait un nouveau projet, un nouveau souffle. Euh, il faut justement tout le temps trouver, se renouveler, se remettre en question. Euh, quand on a justement euh, des périodes euh, basses, euh, il faut aller chercher de l'énergie ailleurs, Savoir s'entourer, partager avec mmh. les autres, ne pas s'isoler. Et c'est ça qui est compliqué, c'est finalement de développer tout l'écosystème euh, qui va permettre bah, de sortir hein, l'entrepreneur fin, finalement, de sa solitude et puis euh, l'empêcher de se refermer, parce que c'est simple de se refermer, on repart toujours dans nos zones de confort. Mmh. Donc c'est qu'à un moment, il faut trouver les bonnes personnes qui vont quelque part venir nous secouer nous redonner un nouveau souffle et puis ça va nous faire repartir et puis hop on va repartir sur un nouveau défi c'est ça, c'est quelque part on est sur des montagnes russes où il y a des périodes très basses, des périodes très hautes et puis bah il faut arriver nous à garder en face quelque chose de constant d'accord bah écoute c'est très très intéressant une question j'imagine que tu parles du succès de de, de, de, de toute l'implication personnelle qu'il y a euh, en quoi, et ça sera la, la dernière question de ce petit, euh, petit reportage, en quoi les, tes difficultés t'ont-elles aidé euh, maintenant dans ta vie actuelle, euh, que ce soit professionnelle ou personnelle, qu'est-ce que ça t'a apporté Il y a une grande leçon. Quand on s'est tombé, on apprend à se relever. Donc euh, l'inconnu euh, qui fait tellement peur euh, initialement, finalement on se rend compte que... De l'inconnu peut, peut, peut amener plein de solutions et savoir se relever, je pense que c'est aujourd'hui ce qui me permet de continuer à avancer. C'est que j'ai plus peur de, de, de ce vide, de, de tomber. Maintenant, je sais comment. On transformer ça et repartir sur autre chose. D'accord, donc ça t'a apporté une certaine assurance et euh, au moins la peur du vide est, est, est, est, est, est complètement évacuée. Maintenant, tu, tu envisages... Alors, évacuer, non, parce que je pense que la peur, c'est ce qui permet justement d'avancer. On l'a mm -hmm. toujours, mais cette peur, il faut la transformer euh, en énergie et que cette énergie-là nous permette justement de relever de nouveaux défis. Eh bien, écoute, Claire, je te remercie beaucoup. C'est toujours très active et... Je suis sûr que ton expérience servira de, de, de leçon pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en France ou au Vietnam. Encore une merci, Claire. Eh bien, merci à toi.